Alors, Patrick Schneider, responsable d'une petite équipe sur Lausanne dans les caisses de pension. Alors, c'est un défi ou un risque. Nous sommes en plein changement de structure et d'organisation. Et on est dans le côté euh, questionnement et accompagnement des collaborateurs dans l'incertitude. Donc là, j'essaye de comprendre un peu mieux comment ça se passe ou ce que c'est. Alors ça, c'est très intéressant. On est en train de regarder que les anciennes méthodes ou les anciennes méthodes d'analyse ne sont plus adaptées au rythme dans lequel on vit de développement. Donc on essaye de partir sur du Scrum, qui est beaucoup plus rapide. Et c'est comment le maîtriser au quotidien dans notre business. Alors ça va être plus dur vu qu'on en fait que la moitié du séminaire, mais sur cette première moitié, c'est déjà une grande ouverture ou des grandes connaissances. Je suis très surpris en bien euh, du mélange philosophique avec le côté méthode. Donc je trouve l'aspect humain est bien mis en avant. Donc c'est très intéressant.